Ben, l'impact que, que ça peut avoir. Quand on parle de solution ça change tout. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à parler de solutions. C'est tout l'objectif de, de, de, de ce que je souhaite faire. Parce qu'on peut vraiment simplifier beaucoup de choses. Et là, on sera en harmonie. C'est le seul but de, que je recherche, quoi.